Bonjour, je vais vous expliquer comment aller sur Limousic. Donc le plus simple, c'est d'aller sur la page de Google, ou d'un moteur de recherche. Vous tapez Limousic et le premier menu qui vous est proposé, Limousic Accueil, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Et là, vous allez arriver sur le site de Limousic. Donc vous pouvez euh, utiliser tous les menus si vous voulez vous renseigner, euh, aller sur le forum, nous contacter. Euh, ou modifier la langue si vous voulez avoir les musiques en anglais. Et sinon, vous pouvez tout simplement jouer sur les musiques. Vous cliquez sur le premier menu, jouer, et vous accédez directement à la page de l'application. Donc là, vous avez accès soit aux jeux, aux games, soit à l'Anatole, soit au Premium. Je vous conseille d'aller peut-être sur le Premium si vous êtes un peu musicien. Sinon, vous pourrez très, très facilement débuter en utilisant les jeux Saze ou Cursus qui vont vous permettre de découvrir pas à pas comment utiliser les musiques. Voilà, et eh écoutez, amusez-vous bien avec les musiques. À bientôt.